Salut à tous, euh, on se retrouve pour une nouvelle session de pêche à l'aimant. Je vais acheter quelques boissons ainsi qu'une saucisse kermesse, une délicieuse saucisse kermesse. Je vais rejoindre deux amis que j'ai convaincus d'acheter euh, un aimant et on va voir euh, ce que la sambre nous réserve aujourd'hui. Bonjour le chat. Bonsoir les gars Qu'est-ce que tu penses de cette pêche à l'aimant un la peu déçu, le spot n'était pas très intéressant, pas trop grand chose... Et, euh... Des clous hein, par des... des, des clous d'un des... de boulons... Ouais. Mais le cadre est beau C'est dommage C'est vrai bon que le cadre bon est beau Qu'est-ce si que vous pensez de cette pêche à l'aimant Il n'y a rien peut contre-jour Il y a rien Des canettes <rire> Des clous Alors on a eu des clous des de... Et... ouais. Il y a beaucoup de clous dans la centrale ici. Première étape, mettre les gants. Deuxième étape, desserre les nœuds. Ah, vous avez quelque chose. <rire> Canard. Troisième étape, pour ne pas tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'il y a Ah, ah bah, ça va aller. Il faudrait prendre une corde anti -nue. Ça existe, ça <rire> Il y a bien des câbles de guitare anti -nue. Ah, oui. Moi je l'attache à ma ceinture. C'est une manière de faire. Pourquoi le lancer trop fort Après que ta chambre, part avec. Et quatrième étape. Le lancer. Cette étape c'est complètement foirée avec le débarras. Ah non, c'est bien. Alors, étape finale. Alors, étape finale, quelque chose, c'est bon couille, mon total. Ah, Merde. C'est quoi 8-9. Il y a bien 8-9 kilos là-dedans. Je sais pas. Ah <rire> quand même ouais. Un dinosaure Attends, attends, attends. Dis-moi quand tu vas commencer à raquer, je vais tourner. Ah merde, le, le truc, c'est qu'on va pas avoir beaucoup de marge. C'est toi qui dans le mauvais sens. Pour... Toi que dans le mauvais sens. Et Et la béquille va toujours. Salut, tiens Ouais, La béquille va toujours. Putain, quelle galère. Eh <rire> ben. <rire> qu'on en fout quoi. C'est imposant quoi, on on s'est pas apporter comme ça quoi. Quand on ramasse plein de petits déchets, on ramène tout ça dans des seaux dans des sacs. Mais ça... Il faut venir il faut venir une remorque de main. Bah non, c'est la commune de s'en charger. Hein. Et après, la remorque et après, vous allez la jeter ça où Bah c'est ça. le parc à conteneur. Et quoi la remorque on... Ah c'est ça, on la C'est un centre de tri. Fameuse moto, hein c'est pas première. Hein. Oui, ici, ici Ici, pas la première. Non. Je pense pas. En tout cas, sur internet, on en voit des gens qui remontent des motos, des vélos, des de Vous tout sais, quoi. Je comprends pas l'être humain, toutes les grimaces qu'il fait et que enfin nous, qu'on aille n'importe où, ça écrase partout. Bon, c'est peut-être des jeunes hein, quand je ça à l'eau aussi. Et quoi vous avez un aimant là au bout vous avez vu, vous avez main main main Oui main si main si main on a des aimants Et on après a... vous prenez un de c'est ça non, mais... aussi, Ici on a un peu galéré, c'est vrai qu'on a, a travaillé avec la sangle Oui il est oui, le mien on a vraiment Bon voilà, on a sorti ça de l'eau Une moto C'était dur c'était pas une mince affaire. En fait. On a bien galéré. Mais en tout cas, ce que nous allons retenir. On avait cassé une Je corde. Pour, pour une, sombre une sombre propre. propre. <rire> on a cassé une corde. On a failli perdre un aimant. On a un piéton qui nous a aidés. Et euh, voilà, on va appeler la commune pour leur dire qu'il y a ça là. Mais on nous a fait comprendre que la commune ferait rien. Alors on va quand même envoyer une photo. Bien, on va quand même envoyer une photo et donner un coup de fil pour dire qu'ils viennent chercher ça. Parce que de toute façon, nous, on ne saurait, le... saurait pas reprendre ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui